Bonjour, ce tutoriel vise à vous montrer comment utiliser les blocs de son. Alors, première des choses, important toujours de prendre le temps de donner un titre. Alors, le son, pour utiliser les sons à gauche, vous trouverez les pastilles pour faire découvrir les blocs de son. Alors, on peut faire jouer des sons. Alors, supposons que c'est ce qu'on veut faire. On peut cliquer dessus et le prendre, le glisser. Pour voir quels sont les sons disponibles, on va ici se déplacer dans le troisième onglet, l'onglet « Sons euh, ». C'est le son que l'on a entendu, on peut donc le faire jouer pour le valider. Vous voyez qu'il y aurait différentes options pour le couper, aller plus vite, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est de réaliser qu'en bas, ici, à gauche, on peut choisir un son. Donc, on peut choisir un son dans la banque de sons qu'il y a dans Scratch. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une bonne banque et on peut entendre les sons. Alors, ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est qu'on peut enregistrer soi-même un son. Alors, par exemple, je vais tout simplement commencer en cliquant sur le bouton orange et dire « Bonjour, ceci est mon son ». Et lorsque j'arrête, je peux bien circonscrire mon son, le sauvegarder et on va voir que c'est donc l'enregistrement que j'ai. Pour le réécouter, on a tout simplement à peser sur la flèche. « Bonjour, ceci est mon son. » Et maintenant, donc, je reviens au code dans le premier onglet. Et si je veux faire jouer un son, par définition, c'est le son du chat, mais on aurait tout simplement à faire, dans le menu déroulant, sélectionner le son que nous avons enregistré et on l'aurait. Alors, si on prend le temps de l'écouter, « Bonjour, ceci est mon son. » Et on pourra le jumeler avec d'autres blocs, comme on l'a déjà appris précédemment. On aura aussi, dans les options du son, donc, si on va dans le troisième onglet, euh, on peut sélectionner un euh, son surprise et on pourra aller chercher euh, des sons ailleurs euh, sur le net, par exemple, en prenant soin, bien sûr, de vérifier les droits d'auteur. Alors, voici cette, ce qu'on voulait vous montrer avec cette capsule sur le son. Bonne expérimentation.